Moi je suis, je suis journaliste à la base, euh, je suis aussi euh, prof de journalisme, en tout cas j'essaye. Euh, J'ai expérimenté pas mal de choses et mon, voilà, ce que je peux retirer de ces expériences-là, c'est que justement, on a tout intérêt à continuer à se mettre en danger, à ne pas hésiter à, à tenter des choses, à expérimenter, à tester, parce qu'on ne peut pas parler des nouvelles technologies, on ne peut pas parler des conséquences qu'elles peuvent avoir si ben, soi-même on n'a pas mis les mains dedans. Euh, avec tout ce que ça comporte comme, comme apprentissage par essai, par erreur, euh, de faire preuve aussi d'une certaine euh, souplesse du moi, comme on a pu l'entendre ce matin euh, dans les propos de M. Tisseron. Je pense que c'est euh, diablement euh, valorisant en fait d'être euh, bah, capable de cette humilité-là, cette humilité de la remise en question, d'une certaine forme de déconstruction aussi des relations qu'on peut avoir avec... Euh, ceux qui euh, sont des apprenants. Moi, dans mon métier, euh, il y a toute une génération de journalistes qui se considèrent comme les savants ou les sachants, et euh, dont le métier était de transmettre l'information à ceux qui ne savent pas. Euh, moi, mon expérience a tendance à me montrer qu'on s'enrichit mutuellement quand on est capable de se mettre dans des processus plus ou moins horizontaux, où le top-down fait place au bottom-up, enfin on peut appeler ça comme on veut, mais il y a des processus qui sont à l'œuvre aussi bien dans le monde des médias que dans le monde de l'éducation, qui sont éminemment enrichissants aussi pour bah, ceux qui sont détenteurs d'un certain savoir. Et, et tout évolue tellement vite... Euh, qu'on n'a pas d'autre choix que de se placer dans des, dans des processus où on itère très souvent. Et c'est justement cette itération répétée euh, et fréquente qui permet les erreurs, qui permet de, en fait, de se planter et puis de recommencer. Et puis, c'est pas grave, euh, les, euh, les erreurs, quand elles sont assumées dans une certaine forme de transparence, ben, créent de la confiance. Et ça, je pense que c'est vital, aussi bien dans le monde des médias que dans le monde de l'éducation, de recréer ces relations de confiance-là. Euh, moi, la plupart de mes étudiants, à l'heure actuelle, ben, c'est des gens avec qui, dans deux ou trois ans, je collaborerai en tant que collègue, et qui, peut-être, un jour, seront même mes chefs. Et donc, euh, voilà, a, ces relations-là sont, euh, sont très riches, très intéressantes, et j'aime bien cette formule de se dire que plus on donne, plus on reçoit, et j'en suis convaincu. Et on est ce qu'on partage.